Salut Alors je suis plutôt ému et fier de vous présenter ce nouvel album. Vous avez plusieurs façons de l'écouter. Le meilleur moyen de contribuer si le cœur vous en dit, c'est sur Bandcamp. Vous pouvez acheter la version Wave MP3 pour 5 euros et le CD avec pour 10 euros total ou plus pour ceux qui veulent 10 euros. Ça va Après, si vous n'avez pas beaucoup de sous ou si vous préférez, écouter avant d'acheter. L'album est aussi sur d'autres plateformes. Petite cerise sur le gâteau, vous pouvez même chazamer mes morceaux. Oui ma petite dame, essayez, essayez voilà, mais à titre documentaire, la rémunération pour ces plateformes est scandaleusement basse. Ou oh, toi tu vas avoir des problèmes toi Des <rire> très gros problèmes Non, j'informe, c'est tout Voilà, mais en vrai je suis très content de partager cet album et de vous laisser le choix de contribuer ou non. Alors il est assez spécial, c'est un morceau de ma vie, il a pris quasiment 5 ans à se former. Et il est passé par pas mal de phases, il vient avec mes craintes, il vient avec mes doutes, mes joies aussi, mes déceptions, mes espoirs. Je veux un Oscar pour ma prestation. Et c'est l'album du voyage, il a démarré avec mon départ en Australie en 2015, avec le premier morceau que j'ai écrit pour cet album, Go Oz. Il est pas mal varié en termes de couleurs et de styles, alors je veux prendre le pari que dans le tas, il y a au moins un morceau qui vous plaira. Allez, trois Merci à tous ceux qui ont contribué, à vous qui me soutenez. Je vous fais des bisous. Carrément.